c'est la première fois que capable que la population est wow. ça. Donc, ça fait bas les personnes sont ah Non, je Parce que les sont pas Donc, ce n'est pas seulement qui vous criez c'est pas chaque jour que les gens cap comme faut les gens faut que les gens ont les gens tué les gens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 Et tel que soit le qui vient dans la situation, faites-moi confiance, continue de mourir même. Tout le monde qui comme commissaire je pas à mourir suis un Je que je suis suis un que Iso, que depuis suis pas que a pas a de de Nous broughtons... mm -hmm. <S�qrem> atravesi... jamais à croire que il n'y a pas jamais pas jamais pas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 D'accord ne sais ça ok on message Est-ce que mais ça Non, je ne vais pas vous après, je vous même vous ne de pas vous Je Je ne pas vous craindre. vous je me informé, je suis dit que je Et je fais de carrière et je manger des Je suis Est-ce que la ville un bon négatif Eh, pas quelques tirs, je je du côté de Kadjak de des quelques nègres qui mais, mais sauf que je là, chercher de Depuis mon je je me suis je suis la Je qui pas tirer, je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 Faut me dire que ça va être un pile doute si c'est avril. Parce qu'il y a des gens qui appellent pour demander au ministre de la Justice de pencher sur l'affaire concernant le commissaire Muscadet. C'est-à-dire, pour t'arriver au Est-ce que ça c'est en traque Parce que l'information, ça dit comme ça, après le commissaire gouvernement de et Ernst Muscadet, il y a un gang qui bras en train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 Ah celle voilà. on Du on peut On On parler,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 Ça, ensemble, de ne pa, pas comme res responsabilité, sous base par pas les milliers de personnes qui prennent responsabilité. Ça ne veut pas dire que nous ne prenons pas. sommes condamnés pour une responsabilité qui est une responsabilité de chaque personne. Je veux dire, nous venons là. Nous venons écrits sur le milieu digital. Nous sur l'espace que nous disons, nous ne pouvons pas continuer. Quittez-nous, pisez-nous. Nous ne pouvons pas continuer. Quittez-nous, mangez-nous. Nous avons une situation déjà si précaire. Nous ne pouvons même pas manger aujourd'hui.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 Il n'y aucun monde qui défend les pays Nous avons une obligation morale. Nous avons une obligation nous-mêmes de défendre la Et défendre la tête, laissez-le, tout chef d'accusation. ne nous dit pas tuer, ne nous tout ça. Pourtant, nous y une responsabilité. Il n'y aucun côté là, 21e siècle, pour qu'on téléphone dans le monde, pour qu'on marque deux G. Pour la marque un, même un dehors là dans la Et même Internet, on va Nous sommes conscients de la situation et nous prenons la responsabilité nous-mêmes. Pour nous faire une modification de passé, nous pas nommons un moyen, c'est écrit, c'est porté par quatre, Comme je dis, c'est ma caméra, c'est ce premier, pour continuer à écrire pour me faire une modification passé.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 Diselle, disais, confiance, nous Diselle elle suffit, nous, tombe